<coughs> oh bon voulez vous croire Et qu'est-ce que tu fais Et alors J'ai pas d'argent. Ah Ah Je pas d'argent, il je le pognon Je la gueule j'ai deux. appelle la la mère. Je me suis 40 euros. Non, vous avez déjà donné, vous avez déjà donné 30 euros le mois dernier, c'est fini. Allez je me acheter dit vêtements je vais suis dit que je me je je me Alors, on va je vais au boulinaire. D'accord, on me donne 30 euros. C'est la dernière fois. Salut, copain ah. Allô Allô Il y a quelqu'un Euh. Il n'y a personne Vous voulez quarante euros, s'il vous plaît, madame Non, c est, c est, je ne veux pas Je veux quarante euros Non Je veux quarante euros Non Quarante euros <rire> Oui Candro Candro Candro Non Je te lâche les pieds, moi Vous avez une fiche ah, Mais je sais, oh. Alors, Comment se passe le bowling euh, <rire> Oh. Oh. Au non, Allez. non, non, non, non, non, non, non, non, non, Je vais un colère, hein. non, non, Je vais me non, non, non, C'est pas grave Allez, dégage. <rire> Bonsoir. Ça marche ça, ça, ça Nous sommes ce soir dans l'émission Perdu de vue. Nous, avons, nous sommes à la recherche de Madame Picsou. Elle était là, n'était-elle pas là Nous allons le savoir au fur et à mesure de nos premiers témoins. J'accueille vos premiers témoin. Bonsoir monsieur. Vous êtes dans l'émission Perdue de vue. Oui. Euh, oui. Je viens de voir madame Pixou il y a un instant. Et elle m'a acheté... J'ai euh, demandé 10 000 euros pour acheter des pop Nike. Air. Dieu sait que c'est cher. Écoutez, j'ai pris une finance. En, en tant que ministre euh, solidarité, euh, je peux avoir les moyens. Il faut que j'aille le revoir parce que euh, mais, ça me sert le 43. Il me faut du 44. Il faut que je demande 10 000 euros de plus. Alors n'oubliez pas, mesdames et messieurs, du 43 pour monsieur. Je vais accueillir notre deuxième invité qui, j'espère, lui, nous donnera une réponse. Bonsoir. Bonsoir. Averiez-vous vu Madame Picsou Oui. Je l'ai vu à la porte, en train de retirer de l'argent. Elle retirer. Non, je... Madame, c'est pas, ma... pas Madame Picsou. C'est ma voisine. Oui, je me souviens. Je l'ai vu quelque part. Et où ça Je... Non. Je me souviens plus. Ah, ceci bien de la bête pour nous. Je pense que nous allons accueillir un troisième invité qui, lui, le saura peut-être où se trouve Mme Picsou. Notre procurera d'État! <rire> euh, eh ben non, je ne l'ai pas vu. <coughs> ni à droite, ni à la proche, ni à l'en haut, ni à l'en bas. Et ni sur la table. <rire> non, je ne suis pas pour <rire> Ça va, ça va. J'ai bien compris le message. Vous pouvez disposer. Maintenant, j'espère que nous allons la retrouver. Parce que c'est Mme Picsou. Quel elle Messieurs-dames, L'auriez-vous vu madame Picsou Dites-moi une réponse. Non, je n'ai pas vu madame Picsou, désolé. Et monsieur oh non, Je n'ai pas vu madame Picsou. Madame Je ne la connais pas. Je ne sais pas où elle est. Je ne sais pas où elle est. Disneyland peut-être Ah peut-être Disneyland Peut-être C'est une bonne réponse oui Les dames derrière Non plus nous n'avons pas vu Qu'allons-nous de dire Prochaine invitée Peut-être que lui le saura. Bonjour, monsieur. Nous sommes ce soir dans perdu de. <rire> dans perdu de recherche. Excusez-moi. Nous recherchons Madame Picsou. Madame Picsou non, c'est ma femme je cherche. Ma femme qui m'a quitté. La salope. La salope. Voilà, mes... voilà mesdames et messieurs. Nous avons eu ces avec ses boire Malheureusement. Ça arrive. Ah, ah, ah, ah! Ça y est! Madame Picsou, nous sommes heureux de vous revoir. Où étiez-vous? Il m'a enlevé! Pour faire? Boire des cigarettes! Tout ça pour la gueule. Déjà. Ah, quel euh, Enfin, nous avons retrouvé Valpix, notre curatel d'État Enfin, la semaine prochaine, nous ferons une autre émission pour retrouver la salope de Monsieur. Venez tous sur scène, venez, venez, venez. De la parole au metteur en scène, Luc. Donc, bonjour à tous. Donc, vous avez, vous avez, euh, vous pouvez, allez, Valère on peut dire encore un coup. Je, Je suis ému parce que, comme euh, les hommes, j'écrivais des pièces. Et on les a on les a joués, on est venu jouer ici, il euh, n'y a, a pas très longtemps, on a joué une pièce, euh, voilà, et, euh, et là c'était de l'improvisation, l'improvisation c'est difficile, parce que c'est, euh, voilà, il faut que euh, ça vienne, etc, et il y en a beaucoup qui m'ont dit, euh, Alors moi je ne sais pas le faire l'improvisation, au moins il me faut, il faut du texte, et là tout ce qu'ils ont fait, ce n'est pas moi qui leur ai dit, moi je leur ai donné le fil conducteur, avec le sujet. Le sujet, c'était la c'était la curatrice, c'était euh, le respect de l'un envers l'autre. Euh, durant toute l'après-midi, les, les, J'écoutais ce qui a été dit et ils en ont parlé et puis je rigolais parce que je me disais, mais eh ils vont montrer ce que, que les messieurs derrière sont en train de dire. <rires> génial. Et, euh, et, euh, et, et moi, j'ai rien écrit, je leur ai donné juste le, le fil conducteur et le travail. Bien sûr, je suis là pour les guider, mais le travail, c'est eux qui l'ont fait. Et... Euh, et, et, et toutes ces idées, les idées alors on l'a gardé l'idée de la salope, euh, excusez-moi, on l'a gardé. Mais c'est ve venu de lui-même, c'est pas moi qui lui ai dit je le dire, c'est lui, c'est lui. lui. Donc euh, euh, voilà, tout ce qu'ils ont, qu ont fait, c'est eux qu'on le mérite c'est pas moi. Moi c'est pas moi et c'est pas, et, et pas, pas, pas Chantal. Et en plus, ce travail qu'ils ont présenté là, je ne suis intervenu que cinq fois. Alors moi je m'arrête là. Les... pas, quand, euh, quand je parle. Donc je vais laisser le, le, micro, le micro. Merci beaucoup. En fait, S'ils sont arrivés, c'est parce qu'ils parlent avec leur cœur et c'est pour ça que ça a donné ça en cinq fois. Voilà. Voilà. <rires>